Bonjour à tous. On va aujourd'hui commencer le chapitre de l'algèbre. Alors je sais que pour beaucoup d'élèves ça fait peur et ils pensent que ça va être difficile mais vous inquiétez pas, on va essayer de le faire le mieux possible et vous allez voir c'est pas si compliqué que ça au final et en plus c'est super utile. Un petit point historique pour commencer. L'algèbre nous vient des Arabes et en particulier du génial mathématicien dont je vous ai déjà parlé Al-Khwarizmi. Donc ça s'écrit comme ça, algèbre, ça veut dire algebra. Et ça veut dire la réunion, la réunification. Parce qu'à un moment, il y avait les nombres d'un côté, les lettres de l'autre. Et ce qu'a fait qu Al-Kawarishmi, c'est qu'il a réuni les nombres et les lettres. Et c'est ça qui a donné l'algèbre. On y va. On va commencer ce chapitre très important de l'algèbre en définissant les quatre rôles de l'algèbre. Premier rôle, dans les formules, les lettres nous permettent de remplacer des grandeurs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 Oui, oui, on devait tout écrire comme ça. Donc, merci les Arabes de nous avoir apporté les, les nombres. Et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.